Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation guidée, confiante et joyeuse. Une méditation qui vous permettra de retrouver confiance en vous et joie de vivre. La confiance en soi, pas toujours évident de la ressentir en nous-mêmes et pour nous-mêmes. Alors que nous vivons dans un monde de plus en plus exigeant, fait de perfectionnisme et d'obligation de résultat dans bien des domaines, la confiance en soi-même s'amenuise, disparaît même parfois, les doutes sur nos capacités à être à la hauteur prenant sa place. Le manque de confiance en soi fait alors naître de la culpabilité, de la tristesse, un manque de motivation à faire les choses. Parce qu'on se dit, à quoi bon De toute façon, je n'y arriverai pas. Ce manque de confiance et la tristesse qui en découle assombrit notre quotidien. C'est comme si, petit à petit, nous vivions dans un monde sans lumière, triste, terne, sans intérêt. Avec cette méditation guidée, je vous propose de remettre de la lumière dans votre univers de partir à la rencontre de vos ressources intérieures pour redevenir confiante et joyeuse. Comme d'habitude, si vous m'écoutez en journée, je vous propose d'allumer votre bougie confiante et joyeuse, de sentir ses parfums, de vous imprégner de ses couleurs, jaune, orange et bleu. Mais si vous m'écoutez le soir, alors visualisez simplement cette étape. Commencez par vous installer confortablement, assise ou allongée. Ressentez les points d'appui de votre corps, peut-être l'arrière de la tête, le dos, les épaules, vos mains posées sur vos cuisses ou sur le support qui vous accueille, votre bassin, l'arrière des jambes, les pieds. Prenez une profonde inspiration et soufflez fortement pour relâcher les tensions. Et laissez votre corps s'enfoncer dans le support qui vous accueille, s'enfoncer peu à peu dans la détente. C'est comme si tout votre corps ne faisait plus qu'un avec le support sur lequel il est installé. Et maintenant, imaginez qu'une petite bulle de lumière se pose au sommet de votre crâne. C'est une petite bulle dorée, scintillante, et elle commence par détendre votre cuir chevelu, puis elle descend du côté droit, le long de votre cou, qu'elle relâche, elle parcourt votre trapèze droit, votre épaule. Descends le long de votre bras, votre coude, votre avant-bras, votre poignet. Fais le tour de votre main, de chacun de vos doigts, puis remonte à l'intérieur du bras, le poignet, l'avant-bras l'intérieur du coude, le haut du bras, et vous ressentez votre épaule et votre bras droit détendus, agréablement relâché et cette bulle de lumière parcourt à présent votre flanc droit qu'elle relâche votre hanche droite relaxe puis votre jambe droite votre cuisse d'abord l'extérieur de votre genou votre mollet votre cheville l'extérieur du pied droit, chacun de vos orteils qui se détend, puis la bulle de lumière dorée parcourt l'intérieur de votre pied. Vous pouvez dessiner la plante de vos pieds, le creux de votre voûte plantaire, l'intérieur de votre talon et vous laissez remonter cette bulle de lumière à l'intérieur de votre jambe, le mollet, le genou, la cuisse et vous sentez votre jambe droite se relâcher totalement devenir lourde et vous prenez conscience du côté droit de votre corps parfaitement détendu à présent votre petite bulle dorée parcourt l'intérieur de vos jambes. D'abord, vous sentez sa présence sur votre périnée, puis à l'intérieur de la cuisse gauche, de votre genou gauche, de votre mollet, votre cheville. Elle se déplace le long de l'intérieur de votre pied gauche. D'abord le talon, la voûte plantaire, la plante des pieds, chacun de vos orteils qui se dessinent un à un et qui se relâchent. Puis elle passe à l'extérieur de votre pied, de votre cheville, votre mollet, votre genou, l'extérieur de votre cuisse gauche, et remonte le long de votre hanche. Vous ressentez votre jambe gauche détendue, agréablement relâchée, qui devient lourde, de plus en plus lourde. Votre bulle de lumière dorée remonte à présent le long de votre flanc gauche la santé qui passe le long de votre abdomen, puis de vos côtes, jusqu'à l'aisselle gauche, puis elle parcourt l'intérieur de votre bras, le haut du bras, le coude, votre avant-bras, votre poignet, parcourt votre main, à l'intérieur, puis à l'extérieur, elle enveloppe votre pouce, votre index, votre majeur, votre annulaire, votre auriculaire. Puis elle caresse l'extérieur de votre main que vous sentez relâchée. Elle remonte le long de votre poignet. De votre avant-bras, votre coude, le haut de votre bras, elle passe sur votre épaule, votre trapèze gauche. Tout votre bras gauche, votre main gauche, est détendu, agréablement relâché. Cette petite bulle dorée remonte le long de votre cou. Elle dessine l'extérieur de votre face gauche, puis remonte au sommet de votre crâne. Vous prenez conscience de votre corps, relâché. Puis cette bulle dorée vient caresser votre visage tout entier, puis votre tête, vous ressentez d'abord votre front qui se détend, vos sourcils puis vos yeux, vous ressentez la présence de votre nez. Vous relâchez vos joues, vos mâchoires, vous desserrez vos dents. Et vous sentez la présence de cette lumière dorée à l'arrière de votre tête. Relâchez. Laissez cette lumière dorée vous détendre. Prenez conscience de votre tête et de votre visage détendu. Cette bulle de lumière vient désormais d'étendre votre cage thoracique. Elle caresse vos clavicules puis se dirige sous vos côtes. Et vous sentez votre respiration, ses mouvements, vos côtes qui s'ouvrent et se referment, et puis votre ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. Peut-être pouvez-vous vous connecter au battement de votre entendre toute votre vie intérieure comme si cette lumière dorée venait éclairer chacun de vos organes ressentez le Laissez votre ventre s'assouplir, se détendre. Votre bassin se relâcher. Vos muscles fessiers jusqu'à votre périnée. Et vous prenez conscience de votre buste devenu lourd à présent de votre buste qui se détend un peu plus profondément. Enfin, votre bulle de lumière dorée se dirige à présent dans votre dos, toute votre colonne vertébrale de vos cervicales jusqu'à la pointe de votre coccyx pour détendre chacune de vos vertèbres comme si votre colonne vertébrale était un immeuble qu'on éteint de haut en bas pour regagner le calme intérieur. détend les grands muscles du dos, assouplit votre cambrure, vous prenez conscience de votre sacrum, tout votre dos se relâche, devient agréablement lourd. Comme s'il ne faisait plus qu'un à présent avec le support qui vous accueille. Et vous prenez conscience de votre buste et de votre dos relâchés. Conscience de tout votre corps agréablement détendu amener tout au bord du sommeil, et dans cet état de relaxation très agréable, je vais vous demander à présent d'imaginer que vous vous trouvez sur une plage, au lever du soleil, Observez cet endroit, regardez les couleurs, les teintes de rouge, d'orange, de mauve, colorez le ciel. Peut-être pouvez-vous voir ce soleil qui arrive à l'horizon d'un rouge vif, laissez venir à vous les sons de ce paysage, le bruit des vagues, peut-être le chant des oiseaux, ressentez la présence du sable sous vos pieds, être sous vos jambes et sous vos mains si vous êtes assise. Peut-être même pouvez-vous sentir les embruns, les parfums de ce paysage, l'odeur iodée. Laissez monter en vous toutes ces sensations très agréables. Comme un jour de vacances en bord de mer. Et puis vous allez prêter attention à votre corps, à deux centres énergétiques bien précis. Le premier est votre chakra du cœur qui se situe au milieu de votre poitrine, et le second est votre chakra sacré dans votre ventre, 3 cm sous votre nombril. Le chakra du cœur est le centre de la joie, la joie de vivre, de la confiance en soi. Et le chakra sacré, celui de la motivation, de la créativité, de la joie également, de la satisfaction personnelle. Imaginez que ces deux centres sont remplis d'une fumée noire. Et nous allons les nettoyer à présent pour les ouvrir afin de recevoir. À mon signal, sur une inspiration, vous imaginerez un courant d'air tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans chacun de ces deux centres et que sur votre expiration, une fumée noire s'en dégage pour les nettoyer en profondeur. C'est à vous, inspirez profondément et lentement. Imaginez ce courant d'air tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre, nettoyez ces deux centres et soufflez doucement pour les nettoyer, laissez cette fumée se dégager. C'est très bien. Vous ressentez ce nettoyage intérieur Poursuivez. Une seconde fois. Inspirez, imaginez que vous nettoyez ces centres et soufflez pour laisser s'échapper toute cette fumée qui vous encombre. Faites le vide, débarrassez-vous de ce qui empêche votre cœur et votre chakra sacré de se remplir de lumière Ressentez comme il est satisfaisant de vous débarrasser de ce qui vous gêne Et une troisième fois Nettoyez ces centres énergétiques Inspirez Imaginez qu'un courant d'air, en sens inverse des aiguilles d'une montre, nettoie totalement le chakra du cœur et le chakra sacré, et soufflez, relâchez, laissez partir cette fumée noire qui encombrait ces deux centres énergétiques. Bravo Vous venez de vous défaire de ce qui vous empêche d'accéder à vos ressources intérieures, à votre potentiel de confiance et de joie de vivre. Observez à présent ces deux centres devenus blancs, indiquant que leur porte est ouverte à recevoir la lumière. Vous pouvez regarder à l'horizon ce soleil qui s'est totalement levé et qui prend ses couleurs jaune dorées, avec encore quelques teintes d'oranger. Vous respirez calmement, naturellement sur chacune de vos respirations calmes et naturelles vous allez laisser entrer ce soleil dans votre ventre puis dans votre cœur laissez entrer cette douceur qui devient peu à peu chaleur Plus vous respirez, plus ce soleil vous remplit, venant activer à présent votre confiance en vous et votre joie de vivre, comme si des milliers de papillons venaient de remplir votre ventre et votre poitrine. Ressentez cette joie et cette confiance en vous, peut-être pouvez-vous même laisser venir un sourire à l'intérieur de vous. Très agréable, n'est-ce pas Et pour augmenter et déployer cette confiance et cette joie, je vous propose à présent de penser à une situation de votre vie, une situation où vous pouvez parfois manquer de confiance, où vous pouvez vous laisser gagner par les doutes. Et de ce fait, cette solution vous attriste, vous fait perdre votre sourire. Pensez à cet élément de votre vie sans éveiller de ressentis désagréables. Vous ne faites qu'observer, comme si vous pouviez avoir un écran ou un tableau devant vous. Imaginez que cette situation soit teintée de gris, de noir. Elle est terne et elle ne correspond pas du tout à l'image que vous vous en faites au fond de votre cœur. Pour modifier vos ressentis et modifier cette situation à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir activer vos soleils intérieurs. Pour cela, je vais vous proposer de poser une main sur votre cœur et l'autre main sur votre ventre et d'imaginer que sur vos inspirations, vous prenez de cette lumière dans vos mains et que sur vos expirations, en imaginant que vous tendez vos mains en direction de cette image, vous modifiez les couleurs, vous apportez de la lumière. C'est à vous, posez vos mains, une sur le cœur, une sur le ventre, et inspirez doucement pour faire grandir ce soleil et le prendre dans vos mains. Puis imaginez que vous tendez vos bras vers cette image et vous soufflez pour diffuser toute votre lumière dans cette situation. Voyez certaines zones Devenir plus présente, être éclairée, et vous poursuivez une seconde fois, inspirez en prenant de la lumière à l'intérieur de vous, et soufflez pour diffuser ce soleil dans votre image. La situation s'éclaircit à présent peu à peu, des zones d'ombre ont disparu, vous la rendez plus lumineuse Ressentez ce que ça provoque en vous, peut-être du soulagement, peut-être de la force et de la motivation Intégrez ces ressentis très agréables dans votre ventre et dans votre cœur. Et recommencez une troisième et dernière fois pour illuminer totalement votre image, la modifier, la rendre agréable, joyeuse, inspirée. Captez ce soleil dans vos mains et envoyez le en soufflant dans votre image. Diffusez-le totalement, illuminez cette situation. Cette image à présent est devenue totalement lumineuse. Éclairée d'un grand soleil d'été elle est nettement plus agréable à regarder et vous pouvez ressentir en vous au creux de votre ventre et dans votre cœur cette chaleur qui a grandi ces papillons qui se déploient encore plus ils sont votre confiance en vous qui génère votre joie de vivre. Ancrez ce ressenti très agréable vous remplissant de force, de courage, de confiance en vous et de joie. Laissez voler ces papillons dorés à l'intérieur de votre ventre et de votre cœur. Vous vous sentez maintenant plus forte, plus rassurée, comme si vous pouviez tout dépasser. Souvenez-vous que pour briller dans une situation, tout dépend de vous, pas de l'extérieur. Tout part de votre lumière intérieure, de vos papillons dorés. Tenez cette lumière, faites grandir vos papillons chaque jour, chérissez-les profondément, cultivez votre lumière pour que de votre confiance en vous naisse votre joie de vivre qui rayonnera dans tous les domaines de votre vie. Il est maintenant temps de quitter cette plage et de revenir à votre réalité Si vous m'écoutez au moment du coucher alors laissez-vous bercer encore un peu par ma voix pour partir dans un sommeil profond et réparateur Et si vous m'écoutez en journée alors laissez venir sur votre visage ce sourire lumineux qui vous accompagnera tout au long de votre journée. Et vous pouvez maintenant revenir à vous en bougeant doucement vos pieds puis vos mains. En vous étirant, en baillant peut-être en prenant une profonde inspiration et en soufflant fortement pour vous dynamiser. Et quand vous le voudrez, vous pourrez ouvrir les yeux en portant un regard neuf sur vous, un regard plein de soleil et de joie. À bientôt